de faire ça sur, contre un tableau genre à force d'allumer un petit accident tu vois genre tout brûle genre euh, par exemple par euh, genre sans le vouloir de manière euh, souhaitable Ça y est, on est passé de l'orgasmique enquêteur Étienne à l'obséquieuse enquêtrice. Ah uh -huh. ah. Elle est hyper obséquieuse. Ah ouais. On avait dit qu'on vérifiait où était le placard. C'est seulement des masques africains certains sont indiens et que ce ne soit pas mon domaine d'expertise. C'est pas un placard, ça. C'est conseillé comme un placard ou pas Il oh, y a une lettre. Je veux pas je veux pas toucher ça. Il y a des trucs, il y a plein de trucs ici. Il y a plein de trucs ici. Je me casse. Je vais aller voir où sont les placards. Mais touche-les. Non, euh, je... non, euh... non Je veux... Titre. Non Non, euh... je vais rien. Je vais d'abord voir où sont les placards. Non, j'ai même pas écouté la porte oh. Non, non C'est pas un peu tôt pour que ça arrive <rire> Je viens à peine d'être obséquieuse, là. Je suis là pour vérifier où sont les placards. <rire> Au top. Les <rire> gars, vous voulez connaître l'anecdote L'anecdote, c'est que... Les deux premières fois où j'ai appuyé sur RT, euh, pour euh, me dire... Euh, ben, que il fallait repousser la porte et eh bien j'appuyais sur la mauvaise touche et je comprenais pas pourquoi la porte s'ouvrait dans la panique mais ben, voilà. et la bonne nouvelle c'est que je me suis ressaisi voilà c'était la petite anecdote du jour poum poum poum tu vois donc je suis pas à passe. ouais je suis peut-être bah ben c'est Jaloua Ouais ouais ouais Ouais Ouais ouais ouais Ouais ouais, ouais peut-être ouais ouais ouais <coughs> ouais a pas de placard là Les yeux barrés Les yeux barrés placard Ah Ok donc il y avait Là quand j'ai quitté le bureau il y avait un placard dans le bureau Je me, je, je, je me déteste. J'ai envie de me buter. Enfin, non, non, non, non, je rigole le jeu, je rigole, je rigole le jeu. C'est-à-dire que là, ici, il y a la table. Chut, bébé. Bon, ben j'ai pas écouté d'ailleurs. Euh, la module... Ok. J'arrive pas à lire, Il y a vraiment un grand courant d'air dans ce... Dans ce KGB si quelqu'un peut finir euh, fermer, s'il vous plaît, la fenêtre. J'arrive pas. Troisième lettre. Isaac Parbet. Une lettre pour Hushé. Posté le 15 août 98. 15 août, c'est avant le début du scénar. Il me semble le scénar commence à mon anniversaire. Et que... En 98. Il me semble, hein Cher Sébastien, tout s'effondre. Je ne sais pas ce qui arrive à mon téléphone, mais je n'arrive pas à te joindre. C'est la raison pour laquelle je t'envoie cette lettre. Ce faisant, je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Sébastien, n'écoute pas la boîte à musique. Je répète, n'écoute pas la boîte à musique Il y a quelque chose de bizarre avec cette mélodie. Je l'entends encore, encore dans ma tête, pendant que je marche, quand je lis pendant que je mange ou pendant mon sommeil trois petits points même dans mes rêves point d'exclamation et c'est empire cela empire de plus en plus je me sens observé Sébastien comme s'il y avait plein de vieux vers et des modérateurs et au début cela n'arrivait que dans mes rêves mais quand j'ai lancé OBS dernièrement je le ressens également lorsque je suis éveillé bien qu'il me soit de plus en plus difficile de faire la différence ces jours-ci il y a quelque chose ici avec moi, une étrange hum, présence dans les, dans les discords derrière chaque porte à laquelle je tourne le dos. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux te dire à quel point je suis désolé, mon cher ami. Je me dis le jour où je t'ai envoyé cette boîte. Isaac Farbe. Oh. On peut appuyer en bas et en haut pour que ça ne serve à rien. C'est très intéressant. On va pouvoir accéder au l'étage! Attention, l'inspection de la condescendance. Ah uh ah. -huh. <rire> uh -huh. Ces crochets permettent généralement d'atteindre une poignée distante! <rire> OK OK. Uh -huh. Oui. Oui. Mais je crois qu'on a pas mais c'est dingo parce qu'on pense exactement tous <rire> La même chose J'avance dans l'enquête. Mais je suis sûr que c'est une mauvaise idée. <rire> c'est nul. C'est non. Ah. C'est quand même... <rire> Je pense que c'est mieux quand même. Je... Quoi et, et Une enquête. Et. Ah Il y a mon ex-mari et euh.. Ils ont collègues qui ont disparu mmh. qu'il y a un autre truc là la chaise par exemple le tableau horrible je me souviens de ce tableau le pouvoir des mots de Marie oh Albert on l'a la date indiquée celle de 14 juillet 17 98 tout va bien hein tout va bien évidemment tout va bien tout va bien la réflexion s'agit d'une réplique mais très convaincante, l'original date de 1745 et a été réalisé par un artiste inconnu. En prénom composé, cet artiste apparemment semble être assez visionnaire et on l'appelle Midjourney. Je pense qu'il y a des échafaudages à l'extérieur, je pourrais quitter en sortant de l'une euh, par l'une des fenêtres. Bonté divine. C'est... Attends. C'est la même C'est une autre qui pleure? Ah. Je soude de vertige. Devrais-je sortir par la fenêtre? Bah... Au secours! Elle sait quoi? Oh non, le passage est bloqué. Je ne peux pas avancer. Qu'est-ce que c'est dommage. Il y a un baril. Un vieux berceau si Denis et moi n'avions pas mis fin à notre relation de la sorte. <rire> Est-ce qu'on peut noter le niveau de glauque s'il vous plaît Merci beaucoup enfin, en commentaire. Il oh, ne réagit qu'au.. Ok tranquille alors en fait finalement un vieux chevalet un membre de la famille euh, cher Peindra t il Attends, hop là bien lui pareil fait pour passer le temps ou oh, un tableau stylé dans les TM de francis keynes ben, en 1922 la première fois que j'ai vu ce tableau j'ai fait des cauchemars pendant la nuit en même temps, une jeune femme qui date devant une porte ouverte c'est pas, pas trop. Je fais ça. Hey. Julia, Are you okay? Ça a l'air. Tu veux un mouchoir? What... J'ai l'impression que ça. ça... Stylé. Une série de poèmes écrits par Sébastien. Personne ne sait de quoi ils sont inspirés. Un ami perdu, quel cadeau, s'il s'agit encore de lui. Bon, je veux pas changer le haïku. Gardez un œil sur la porte dans la chambre de fumage. Personne sans visage. C'est le seul truc qui te. C'est absolument le seul truc qui te. qui te surprend. Mais. on oh, va se caler. Je ne connais pas ce tableau de l'art sacré avec un arrière-plan macabre et sombre. Date de 18-11. De. Prends ce lit. J'ai lâché euh, mon bougeoir pour rien. Donne-moi 14 juillet 17-98. Ok. On va aller voir dans la cave. Allez, sous la table Sous la table, allez Allez, je sais qu'elle est là Je sais qu'elle est là Over. Just horrific. Oui bah horrifique plus même je dirais Alors il faut appuyer sur euh, LT et RT Au moment où les battements de cœur euh, Battent En l'occurrence quand vous voyez Qu'il y a le logo du cœur Et que il y a euh, une pulsation Et que c'est tout blanc Donc ça se referme comme ça Au moment où ça se referme comme ça au bout du resserrement, il faut appuyer sur les deux touches en même temps. Et parce que si je le fais pas, je regarde dans les ténèbres, à droite ou à gauche. Et si je regarde à droite ou à gauche, je suis aspiré par, par les mains, sachant que on, toutes les personnes qui ont fait au moins une fois du ménage savent qu'on n'aspire pas avec les mains. Voilà. Donc, ça peut être mortel. Attention, danger. On arrive dans la spirale zone. Non ouais. Ok Alors, information. Le numéro de notre adresse municipale, l'âge de Saul, um, um, um, et la décennie de l'année, donc 98. C'est l'information qu'on vient d'avoir, qui est euh, le tableau qui euh, était dans le grenier. 4 pour le numéro de l'adresse municipale. 7 pour l'âge de Saul. 47,98. Non, je ne l'ai pas déjà ouvert. Non, non, non. 4, 7, 98. Ok. Ah, super. Il y a un étrange poupée à l'intérieur de la boîte. Ah si elle est... Ah... elle est... Ah... ça est... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Elle ressemble beaucoup à ma poupée préférée quand j'étais... Ah bah t'es giga glauque en fait. J'aimais lire les, les contes de fées avec elle. Ah si elle est... Tu veux jouer avec moi On la brûler. Je suis d'accord. Non, les poupées c'est jamais bon signe. Franchement, les poupées c'est jamais, jamais bon signe. Des poupées maudites, euh, des poupées de l'enfer euh, infernal, euh, de la malédiction, euh, de l'horreur. Euh... Non. Moi j'avais.. Euh, les mécaniques qu'on découvre ici, c'est totalement ce qui m'avait fait euh, décrocher de, de Resident Evil. Non C'est moi où il est vachement plus vénère Là on a eu trois interventions là quasiment je crois. C'est ça hein C'est moi où il y a genre... Euh... Plus d'interventions maintenant. Je Seigneur Jésus-Raptor. Ah <rire> oh, non, je ne veux pas de calendrier puisque je vous dis si j'enlève, si je dégonde toutes les portes, euh, qu'est-ce que le méchant peut faire euh, bah le méchant, il euh, je peux plus le bloquer, tu vois <rire> Techniquement, c'est moi qui suis handicapé, euh, c'est pas l'idée du siècle. Hein. J'ai beau adorer dégonder... Waouh, wow, c'est pas ce qui m'inspire le plus. Je sens. Ah, ça fait du bien là. Ah ouais, il va me dégonder là, c'est lui qui va me dégonder. Hein. Je sais même pas pourquoi je veux. Ah, là il, il est mort ici, il a glissé, il a glissé là ici. Comment ça on y retourne Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi on y retourne. Je ne sais pas. On sait qu'au bout du couloir, il y a.. Il y a un hibou. Ou alors. Je passe par la fenêtre. Je vous rappelle que.. Je vous rappelle qu'il y a. À l'étage. Il y a un échafaudage. Uh -huh. Je me rappelle qu'il y a un échafaudage mortel. Et si on y allait Je... hein C'est une super idée. C'est la manger. Je prends un avec ça. y a quelqu'un qui a peur du vide hein. Meilleur plan. Ah ben, euh, Neo, dans Matrix, il a bien peur du vide, pourtant ça l'a pas empêché de devenir l'élu, hein. Non. Mais il est giga énervé, c'est pas possible! Да, да. Эртелте, эртелте, On y travaille. Je suis pas une victime des informations, mais quand même. Eh ouais, je suis d'accord. Il y a. Euh... Une impression que ce soir... Ce soir, il y a une impression que... En effet... Plus je de balade, plus c'est intervient la créature. Le jeu préféré, tiens. Bon ben, adieu. Je vais aller en talon sur un échafaudage, alors que j'ai le vertige. Ça va, c'est que des talons plats. Même... C'est systématique, j'ai toujours un réflexe dans, dans, dans les jeux avec un, un bord. J'ai toujours le réflexe, vous m'avez déjà vu expérimenter le mur invisible du bord. Pour une fois, je vais faire exception à la règle. Des matériaux de construction, ils me bloquent le chemin pour une fois. Oh vous avez vu Si je allé de l'autre côté. ce ça doit être agréable de <rire> Elle se fait attaquer par un, par un démon, tu vois. 100 fois. Elle, euh, elle n'est pas armée. Son ex-mari a disparu. Euh, le patron de son ex-mari a, a disparu. Oh, ça doit être agréable d'observer. un euh, télescope euh, vraiment stylé. Cette table Je comprends tout ça Et eh bien Non plus Non Non pareil pas sur les bords Je veux pas expérimenter les bords Je veux pas voir dans un miroir Deux trucs tu vois Des notes et les souvenirs d'un voyage, je crois qu'il s'agit de la Lune de Miel, il y a de jolies choses exotiques. Morceau de papier froissé. Un morceau de papier froissé, la femme de Hushey a écrit quelque chose dessus. Reviens, oh s'il te plaît, nous ne pouvons pas quitter la maison. Wouah Mais attends Lui aussi, il était streamer Oh, la malédiction tout comme le reste de la maison, le lit principal est recouvert de poussière. Ont-ils quitté la maison Bon, je suis quasiment prêt à spotter euh, un truc horrifique euh, dans le miroir. Des albums de famille ainsi qu'une boîte pleine de photos sous la table de nuit. Les précieux souvenirs d'une vie. Qui est bientôt fini. Je suis prêt à mettre la main à couper d'un modo. Bon, ben. C'est ce qu'il reste à faire. Ah si les... ah, les... ah c'est ok. Il a rien. Attends. Oh, attends. qu'est-ce que. « Quatrième lettre » disait Kim Une lettre envoyée à Euchet le 26 août. »« 98 à découvert de manoir de l'auteur. »« Sébastien, j'ai encore reçu la boîte. »« Je n'ose même pas la regarder. »« Cependant, j'entends toujours sa musique. »« Est-ce que quelque chose a changé après que tu m'as rendu la boîte ?»« Te sens-tu mieux ?»« Si oui, peut-être devrais-je faire pareil. »« Ne penses-tu pas, point d'interrogation ?»« Je devrais essayer d'en trouver le propriétaire précédent, si c'est encore possible. » As-tu découvert quelque chose S'il te plaît, dis-le-moi. Je n'arrive pas à dormir ni à rester éveillé. Je sens une présence. On dirait que les viewers m'observent. Il y a quelque chose ici, avec moi. Je crois qu'ils sont tenus. Oh. On sait déjà qu'il y a un truc un peu plus flippant là, sur la Sur la fenêtre, la fenêtre sur, le, sur la la musique. Oula, là, attends, c'est une porte, là yes dégagez le quai. Très bien. voyons Regardez où est-ce que vous volez C'est fou ça. Poor Bird. Donc... Euh... euh... Pardon Euh... Attendez. Il a rébu. Des masques de contre okay. Il me semble qu'il y avait un truc qui a canonné son famille. Il n'y avait pas un truc au bout du couloir. Ouais, ça change pas grand-chose. Hein. Là, il y a un placard. Rappelle-toi. Et c'est au bout, regardez. regardez. Si vous faites attention. Quand on sort de la chambre, euh, on va tourner à droite et il y a une porte qu'on n'a pas ouverte. Ok. En oh, barricade on ferme. Hein. Euh, il nous manque un truc. Il va se passer un truc. Euh... Ah! <Stonne tunes> pas de méditation. Okay. fait vraiment enfer de dents. Il y a vraiment euh, des trucs hyper chelous. ça. On en revient là. Ok, ok, ok. Là, on n'a pas de clé. On, on a fait ça, ici. Qu'est-ce qu'il y a là Là, on a ouvert. Il y a des poupées, là. Là, il y a un placard. Wouah Deuxième dessin de Solin, dessin réalisé par le Benjamin de Usher. Quel enfant dessine ce genre de choses Il a dû être marqué par quelque chose. Euh. Il pas, il pas des, attends, il a pas des photos là ici dans le coin est-ce que moi, j'ai pas des photos sur moi oh. <rire> Je veux juste faire une manip hein. et le, sa première réflexe est Oh, mais c'est bon <rire> Sa première manip, tu vois Sa première réponse Oh, ça me joue le... <rire> Sinon, son ex-mari a euh, disparu et euh, patron son ex-mari aussi et, et dans un endroit hanté poursuivi par un démon démoniaque. Mais allez, ça me saoule, là <rire> si tu cherches à savoir qui t'a offert le, le sub, je pense que si tu peux envoyer un petit MP à la personne en question, je pense que ça fera vraiment hyper plaisir. Vraiment. Ok. Souvenir d'enfance, ok. Ok. Euh... Examiner. Salut Clément, j'espère que tu vas bien. Un ami perdu, quel cadeau, il s'agit encore de lui. Gardez un oeil sur la porte, dans la chambre du fumage, personne sans visage. Chez ça En fait, la, la, la question, c'est vraiment de savoir euh, où sont les éléments, celles que tu peux ouvrir. Qu'est-ce que la chambre de fumage C'est un truc de hippie. C'est euh, sûr. pour se planquer. Ça va Ok. Comment est-ce que tu peux deviner En fait, la question c'est pas... La question c'est plus d'où vient la logique. Après, peut-être que ce niveau des tonalités. Regarde, vert. Je dis plus rose comme ça, tu vois. Assez plus bleu. Je vais mettre là. Et ça, crapou, tu vois. Bon, alors, vert ici. Ici. Crapou. Un peu rose. Ou alors il manque des poupées Non. peut examiner pour voir. S'il n'y a pas une info, euh... ah si elle est. Ah. Bon, Il y, y a sûrement en inspectant une poupée en chiffon avec des lunettes et deux chignons. Ressemble beaucoup à une poupée quand j'étais enfant. J'aimais lire. J'aimais lire peut-être, peut-être bibliothèque. Elle c'est la crapou salle de bain. Je pense quelqu'un a cousu un bonnet de douche, douche, douche, douche Douche, donc c'est pas elle, la salle de bain. Elle, c'est les toilettes. Ah. Quelque chose horrible, désagréable. Elle a un si joli petit nez, donc peut-être un miroir. J'ai quand même l'impression qu'elles ne sont pas centrées quand elles sont posées devant la maison. Comme s'il en manquait une à gauche. Oh c'est ah, con en plus. Bon, on va de toute façon refaire un tour. On va vérifier si on a fait le tour de, de toutes les. îles. <tousse> <tousse> <tousse> okay. okay. est que que je peux utiliser la clé Ah je meurs ah, je meurs pépé de moi Ah laissez-moi mourir Ah je meurs Enfin j'espère pas Ah j'ai je, je, je, envie de me cogner comme ça J'ai envie de me taper On t'aime quand même C'est faux Alors, pas que. Une Carvel miniature tout simplement adorable. Non, c'est pas adorable, non C'est pas gigadorable. Niveau ouvert sur la table, mais il est en russe. Oh, apparemment, on est arrivé dans le lobby de Dead by Daylight. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire On va allumer et ça va faire euh, pif-puf. Yes. Il un confort le canapé, suffisamment pour, euh, pour raconter sa vie. Valise pleine et valise vide. Petit sur le point de partir. Et sans avoir eu le temps de finir à faire le bagage. Poupée, poupée, poupée Des vues de disques qui sur le lit. La musique classique, bien que je ne me connaisse pas tous les morceaux. Un enregistrement en vocal de Macha femme de ménage du manoir de Huchet. L'étiquette de la cassette indique date du 11 septembre 1998. Je commence à m'inquiéter quelques jours, mais Madame Catherine a commencé à dormir dans la chambre, de sol avec les enfants. Elle m'évite depuis quelques temps. A-t-elle honte de quelque chose Alexandre et moi vivons dans cette maison depuis 16 ans, avec elle et Monsieur Sébastien. Nous avons vu leurs enfants grandir depuis leur naissance. Je ne comprends pas ce soudain changement d'attitude. La nuit dernière, je l'ai vu jouer et lire avec les enfants dans le salon. Ils avaient l'air épuisés. je pouvais le sentir dans leur voix, mais ils ne voulaient pas aller se coucher, ils sembleraient pouvoir l'éviter à tout prix. Ils ne pouvaient pas s'enfuir de la maison à cause de la boîte de musique et ils ne pouvaient pas s'endormir. J'ai fait un horrible cauchemar la nuit dernière. Quelque chose rôdait dans la maison, mais lorsque j'ai voulu m'échapper, je n'arrivais pas à trouver l'entrée principale. Comme si elle n'existait pas, comme si je ne pouvais pas parvenir jusqu'à dans le vestibule. Le plus étrange, c'est que je ne me rappelle pas m'être réveillé. Quoi? Oh elle est chelou elle, la phrase. Le quartier est calme. <rire> Contrairement au chat. Ah si elle est. Ah, elle est. Ah est... De chiffon. Ok. Était-ce simplement heureuse ou affamée? Affamée! Affamée! <rire> ok. Yes. Bibliothèque. Euh. Crapou. Nouvelle. Affamée. Celle qui n'a pas de nez. ne nous manque pas 15 000. Heures. On n'a pas 15 000 configurations. Hein. Né pour le fumer. On dirait un slogan d'un film de Stallone. dans la maison de poupée. Sans déconner Quoi, ça, c'est que elle semble déplacée, même pour cette maison. Elle semble déplacée. Je pense que la trad, elle est mauvaise. Je pense qu'il voulait dire... Euh, elle semble dépassée. La poupée sale n'était pas dans le salon. C'est là où il y a le cerf. Là où il y a la tête de cerf. C'était dans le bureau. Dégueulasse. Où c'était hyper... Euh, flippant, où il y avait le, le rite euh, satanique avec la porte euh, euh, horrifique euh, qui ouvre sur une dimension parallèle. Uh -huh. Oh, attends, t'es dans le bureau en bas Est-ce que la clé ne permettrait pas d'ouvrir la porte Wouah wow <rire> Dis donc, euh, je vous ai pas invité à manger. Non, non, non, non, je sais pas... Non, non, non, non, non, pas. Ah oh, ah non pas écouté pas écouté à ce moment-là. <rire> pas Bourdel DE nous LE SEUL faux PAS Ah... Pouah... Bon bah je choisis euh... Quoi Des vies supplémentaires! Fais voir! H59, Alexander et sa femme, Macha, sont domestiques au matin. Mais non! Bonheur de l'écrivain Sébastien, la cher, Surveiller les enfants de l'auteur et une de leurs nombreuses tâches. Le couple russe de foi chrétienne a déménagé en Europe au début de années 80 pour essayer de fuir leur mystérieux passé, dont Alexander. Prenez une bonne gorgée, de la flasque pour vous calmer quand le danger approche, ça a toujours fonctionné pour moi. Wouah... On est là, et... oh, y a la seule... Oh, c'est horrible et génial là. On dirait ma relation avec euh, la modération. Aïe, ah, aïe, aïe. Alexander ou Alina Ramos Alina est passionnée. Elle a force d'apprendre. Elle est toujours prête à saler les mains pour le travail. Joyeuse et énergique. Elle a traversé le monde avec sa sœur et la recherche. Ouais, ça va me saouler l'accent. Euh, D'une vie meilleure. Elle travaille désormais en tant qu'électricienne chez Monolith. Yes. <rire> il y a trop, il trop de choses chelous. Il y a trop de choses cheloues, il y a trop de choses cheloues. Dans, dans, Alors, le scénario commence le 25 septembre. Et, euh, et Alina. Euh, <rire> chez Monolith. Ah, je peux te dire que Monolith est mal barré. <rire> je pense que ça a mal se passer. Bien sûr. C'est bon, pour de vrai. C'est marqué. Elle est électricienne chez Monolith Security. Ouais. On a fait partie d'une équipe technique hautement qualifiée. Bon, on parle de Monolith quand même. Même. <rire> Je pense ça génial. Hein. Franchement, euh, merci à toutes les choses ceux qui m'ont conseillé le jeu. Hein. Tu vois, ça, c'est quelqu'un qui enquête. Ça, c'est quelqu'un qui enquête. Tricycle, ma soeur et moi avions. Quelque chose comme ça dans notre enfance. C'est bien parce qu'en plus les commentaires sont ultra personnalisés en fonction des personnages. Alors, non, je pense pas. Vieille photo de famille en noir et blanc. je crois que ça apporte vraiment une autre ambiance freeze freeze ah tic tic je peux faire là. je peux faire toxic player J'ai jamais vu une maison où on range des assiettes Ah. Mmh. Je pense c'est le même doubleur qu'Étienne. Je pense c'est exactement le même doubleur qu'Étienne. C'est sûr. C'est sûr. A madre! Ah, ma si quand même! Il faut che j'avance! A madre! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un vieux mm. morceau de papier décoloré est mystérieusement apparu dans le manoir de chez. Aidez-nous, <sussurra> sauvez-nous! Nous sommes maudits! Alors... Purée... JPP de moi Ce put dont elle parle souvent, ça va en vrai. <rire> j'étais pas convaincu quand j'ai ouvert. Je vous jure que j'étais pas convaincu quand j'ai ouvert. Je vous jure. Ah, oh, madre très C'est un mot bien. Euh, on va aller à l'étage Seulement pendant le confinement. Euh Pucha euh... Pucha plus l'impression que plus il y a... Non. non. non. <rire> ah non. J'ai l'impression que... Quand tu joues... Plus tu joues de perso, plus c'est horrible en fait. Ah oui, je dois me dire que je Je suis d'accord De façon, plus tu joues des personnes, plus c'est horrible, en fait. Les poupées qu'on a placées... Ah, madré Il faut récupérer peut-être les mots sur tous les... Deux morceaux de papier décolorés, ils sont mystérieusement paris... Aidez-nous Sauvez-nous Nous, sommes maudit. Liés à servir à son désir qu'on appelle. Ok. Peut-être remonté par l'échafaudage. Ouais. En fait, je crois que en termes de game design, excuse moi vu réflexe, peut-être qu'ils veulent nous faire monter en haut par l'échafaudage d'ici pour passer dans le grenier. Alors en fait, je veux pas... En fait, la porte était coincée pour nous forcer à aller dans la salle de bain. Ok. Euh, il faut qu'on aille. Là, ici, y en a un C'est quoi, ici C'est pas là, hein. les ombres. Ah, y a Mahai, euh, Aidez -nous, -nous. -a il y Mahai madré. Aidez-nous. Sauvez-nous. il qui à servir à son désir. Aidez-nous à y arriver, à nous en sortir tout ce recoupe. Trois morceaux de papier décolorés sont mystérieusement apparus dans le manoir Eché. Eché, Eche, moi le système d'indice et de recoupement et d'enquête et tout, ça m'avait fait lâcher la manette sur Resident Evil à l'époque. Et c'est peut-être parce que c'est trop fantastique. Là je trouve qu'il y a la menace. Elle est assez... Oh. <rire> c'est pas là qu'on range la vaisselle comme un homme Allez Jeter la somme dans le feu. Quoi enfin, Il fait. Il les des papiers déchirés en quatre morceaux, ok Ok. Jeter la sombre. Le sombre dans le feu. Le sombre. Le sombre. Tais-toi Je vais me jeter dans le feu, tu quoi? Non, oh, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ah, Pucha! C'est la première. Oh. Ah oui! Euh, por favor! Je sais pas à qui ce favor. Mais marbre, c'est pour lui. C'est la première fois qu'on essaie de fermer une porte en, en, en la tirant vers soi. Alors que d'habitude, on repousse les portes. Oh! La poupée dégueu a été mise dans quelle pièce? Si je la retire, peut-être que j'aurai accès. Mmh. Mmh. Prendre cette horrible poupée, il y a quelque chose d'étrange. Bah, euh, t'as pas vu euh, l'amélioration. Au bûcher. Non. Non. non. non. Non. Non. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Si soulagé d'avoir brûlé cette chose, imagine ce que tu peux ressentir en brûlant toute la maison. Huh? Arrête avec ce genre de truc, je te jure. Non... Non non non non non non non non, non, non. That... D'où vient cette porte Bah c'est cette maison Non... Euh, Pero clair qui est On est dans la dobo. Non, mais la dernière fois que j'ai ouvert la porte, je me suis fait miam Je me fais urine au-dessus Ah, hein, j'en peux plus La clé de me ça. Génial, j'ai ouvert la porte <rire> Ah, Poucha Et en fait, juste le scénario t'explique que c'est un piège à con et que le premier personnage que tu perds ici, tu les perds tous en revenant au même endroit. <rire> et que t'es juste un que il fallait juste cramer la maison. C'était le plan depuis le début parce que la poupée que t'as cramée, ça fait du bien, tu vois. Ah, oh, j'ai plus de piles Oh là J'ai... Oh, je peux... Ah oh, non, je peux pas. Je peux pas y aller sans lumière. Qu'est-ce que c'est dommage Non, get myself into this time. Non, non, non, non, non, non, non. non. Aïe, papito. <rire> Pucha, madre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là avec un. Euh... Des flingues à tirer en l'air comme ça, hein. Oh non, non c'est horrible Ah, bonjour <rire> C'est JPP Ah, JPP Ah, JPP J, JPP, là Bonjour hein? Ça, ça... Ça, ça... Hein? Pachama s'en t'attira Pachama Pachamama Ma tête est malade. Hein? Qu'est-ce que c'est hein? Arrête avec tes... Oh Oh Oh Oh Oh Hein oh. Hein oh. um. uh. uh. Arrête Arrête L ARRÊTE J'ai dit C'est Moi Bon, je préférais Étienne Au moins, ses orgasmes, ils étaient... Courtois hein Elle... Elle me fait flipper Elle me fait flipper je flippe plus par sa flippe à elle Que par autre chose Je suis pas sûr que pas ce... Il y a tout le chat aussi Ils ont finalement found... J'avais pas de souvenirs de trajet d'hôpital, mais j'ai quand même euh, marmonné quelques questions sur la à musique. Je l'avais écouté la sinistre chanson qu'elle jouait sans fin. N'arrêtez pas de marteler le cerveau. Je l'avais écouté la sinistre chanson qu'elle jouait. On m'a même juré l'avoir vue sur la table. De l'autre côté du miroir, non, impossible. Il n'y avait aucune boîte, c'est juste une destination, un mirage. Non, un mirage, c'est le prochain Assassin's Creed, tu confonds. J'avais besoin de repos, c'est tout juste, juste du repos. Ça y est, Star Citizen a fini de développé développer. Où suis-je Ah, euh, du coup ça veut dire non Mais non. Quoi Mais. Mais cette nounou d'enfer. Wouah, Waouh Waouh wow. <rire> Incroyable Incroyable J'avais pas autant aimé un jeu d'horreur Depuis euh, Blair Witch Ou Soma Soma c'est encore particulier Mais Blair Witch euh, ou quoi C'est ouf hein. C'est oh, oufissime J'ai grave kiffé Et Moi la question que je me pose C'est ce qu'il y a au bout du couloir il y avait deux planches et tout en bois, j'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas. J'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas. Les deux autres, peut-être que j'aurais trouvé les deux autres en bas. J'ai plein de questions et c'est ouf d'avoir l'impression d'avoir fini un, un, un jeu, enfin un, jeu, un chapitre. D'avoir fini ça et d'avoir encore plein de questions et d'avoir quand même le sentiment que c'est la fin. Le crapou, crapou water, incroyable. Vous avez kiffé ou pas Moi j'ai adoré, moi j'ai adoré de droit de pas aimer, mais en tout cas, moi, j'ai adoré <musique>